Oh oui, mais quoi il est du coup T'inquiète quel tu là T'inquiète, quel tu ouais, là T'es là, t'es là. T'inquiète, tu ouais, là Ouais, t'es là. Poto, poto, voilà, poto, poto The rock est là. Vas-y, pinch. T'es où Pinch. Pouh <rire> What <rire> Oh oh Yo Je t'enregistre, allez. Nah, Mec, je vais me trace mon insta, voilà.